Pourquoi il ne faut pas utiliser que l'analyse technique dans la crypto. Bonjour, mon nom est Olali Siga et je suis expert en investissement à haut rendement. Donc tu vas sûrement te demander pourquoi je te dis ça, pourquoi je dis qu'il ne faut pas utiliser de l'analyse technique alors que c'est ce qu'on nous a enseigné dans toute la finance classique et tous les experts de la finance ne font que ça et ne jouent que par ça. Il faut savoir que l'analyse technique ne va pas forcément te faire devenir un meilleur trader. L'analyse technique ne va pas forcément te faire avoir de super résultats. Pourquoi cela Déjà, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que l'analyse technique n'est pas fiable à 100% du temps. Elle n'est même pas fiable à 50% du temps. Alors parfois, tu vas regarder des nouvelles techniques que tu as appris, des nouveaux signaux comme, par exemple, les niveaux de Fibonacci, les droites de tendance, les bandes de Bollinger, et tu vas te dire, « Ah là, ça y est, je suis un geek dans la finance et dans le trading, et grâce à ça, je vais gagner beaucoup d'argent. » Et bizarrement, je pense que ça t'est déjà arrivé que tu as fait une très bonne analyse technique, que tu vois tous tes signaux qui sont ouverts que tu regardes tes drapeaux, que tu regardes tous tes chandeliers japonais et tu as l'air d'être vraiment un expert et tu te dis feu vert, je lance mon trade et là, je suis sûr que à 80% du temps, ça va fonctionner et ça ne marche pas, tu perds de l'argent. Je suis sûr que tu as déjà expérimenté cela, que ce soit dans la crypto ou même dans d'autres types d'investissements. Là, ce que je te propose, c'est te donner mon secret. Comment se fait-il que j'arrive à avoir de tels résultats alors que je fais très peu d'analyse technique D'ailleurs, si tu connais des gens qui s'intéressent à l'analyse technique, qui ont envie de faire du trading, qui ont envie d'avoir des résultats et qui n'y comprennent rien déjà à l'analyse technique, je t'invite à partager cette vidéo avec eux afin qu'ils puissent recevoir vraiment de précieux conseils. Alors, c'est quoi mon secret il faut savoir que lorsque j'ai débuté le trading, je ne faisais déjà pas d'analyse technique. Ce qui a fait que j'ai débuté dans le trading et dans les investissements à haut rendement, c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait des crises financières, énormément de gens gagnaient de l'argent et c'était toujours les mêmes personnes. Donc je me dis, mais comment ça se fait que on est dans une mauvaise situation, beaucoup de gens pleurent et disent « Oh là là, c'est une catastrophe » et c'est toujours les mêmes qui gagnent de l'argent. Là, j'ai commencé à me dire qu'il y a quelque chose qui est un peu lié au comportement humain. Il y a quelque chose qui est un peu lié à la psychologie dans un environnement. Il y a quelque chose qui est un peu lié à la psychologie de l'argent. Et c'est sur ça que je me suis attelé à étudier des heures et des heures. Comment les gens fonctionnent lorsqu'ils sont face à une situation par rapport à l'argent. Et c'est ce qui fait que j'ai développé une faculté un peu particulière qui est d'arriver à déceler le comportement des gens vis-à-vis -vis de l'argent sur une période donnée. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de prévisions dans le domaine des investissements et que la plupart de mes prévisions se sont avérées exactes. Et c'est ce qui fait que lorsque je fais du trading, j'arrive à décelé, j'arrive à percevoir la psychologie du marché, la psychologie des gens qui ont envie d'investir dans ce domaine avec plein de paramètres différents et avoir des résultats qui sont même supérieurs aux gens qui font l'analyse technique. Donc ça tu vas me dire oui mais c'est vraiment trop aléatoire alors que l'analyse technique c'est une vraie science. Il n'y a pas du tout de science dans l'analyse technique. L'analyse technique ce sont des schémas, ce sont des représentations mathématiques de différents graphiques en fonction de ce qui s'est passé dans le temps. Et bien entendu, souvent, les choses se ressemblent, il y a des schémas qui se ressemblent, c'est pourquoi il arrive qu'on se retrouve avec de bons résultats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le comportement humain, il y a des choses qui se ressemblent, mais parfois, il y a des choses qui sont totalement aberrantes. On n'arrive pas à comprendre pourquoi l'homme se comporte comme ça, surtout vis-à-vis -vis de l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que si tu arrives à le maîtriser, si tu arrives vraiment à le déceler, là, tu vas avoir vraiment des résultats exceptionnels. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait ma force et ce qui a fait que j'ai pu avoir de tels résultats. À présent, si toi aussi, tu te demandes comment faire pour avoir de bons résultats, sans être tout le temps en train de chercher des signaux, des graphiques, des choses qui t'ont l'air vraiment compliquées, si as aussi as envie d'avoir une approche différente par rapport au trading, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi Parce que je vais donner l'opportunité d'avoir un rendez-vous avec moi afin de discuter sur tes investissements, afin de discuter sur tes projets et voir quelles sont les stratégies les mieux adaptées à ton profil. Voilà, donc clique bien sur le lien et tu auras accès prochainement en direct à moi et mes conseils c'est tout pour cette vidéo je te remercie de l'avoir suivi c'était olalisiga expert en investissement à haut rendement à très bientôt bye